Bonjour les amis, bonjour bonjour à vous, c'est Yushka, et eh bien bienvenue sur euh, ma chaîne, hein? et nous allons voir euh, le tarot des cinq soleils, ma chaîne, le tarot des cinq soleils, voilà, et eh bien écoutez dans un peu le domaine questions réponses, mm -hmm. il y a beaucoup de questions concernant disons les symboles, euh, oui, euh, qu'est-ce que c'est que ta pyramide Qu'est-ce que c'est l'étoile à cinq branches Qu'est-ce que c'est que ceci et, et voilà, enfin, des choses euh, où je m'aperçois qu'en définitive, les, les, vous, vous confondez beaucoup de choses, et c'est tout à fait normal. C'est parce que tout était tellement mélangé, qu'en définitive, on n'arrive pas à retrouver ces petits tellement que c'est mélangé, mélangé, mélangé. Alors, euh, avec ce que je sais, je vais euh, tenter, disons, euh, de de tirer un petit peu tout ça au clair, hein, par rapport euh, justement à, à tous les symboles qui sont pris euh, en ce moment. Alors nous sommes donc, et euh, eh bien le 31 juillet 2018, hein, et vous avez entendu... Euh, il euh, y a l'affaire Benalla, et que c'est un franc-maçon et qui vient d'arriver et tout. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui remontent à la surface par rapport, euh, ouais, les francs-macs, les francs-maçons, etc., etc. Et, et voilà. Et donc, ouais, l'histoire de la pyramide. Alors, naturellement, la pyramide, elle est très présente dans la cabale. Et donc, euh, d'où toutes ces questions. Et donc, je vais tenter quelque part... Euh, eh bien, euh, une approche et puis de vous donner, disons, une réponse. Et ma foi, si elle vous convient pas ou si je suis passée à côté de quelque chose, comme toujours, je vous dis, euh, ces cours sont quand même des, quelque part des mini-cours et naturellement, si je passe à côté de quelque chose, mais laissez un commentaire, laissez des commentaires, je me dirais, là, euh, je n'ai pas développé, ça fait une lacune, je refais une vidéo derrière. Ça ne me dérange pas. Vous me guidez. Hein, vous me guidez en faisant des choses comme ça. Et là, vous m'avez guidé en me disant, bon, ben, l'histoire des pyramides. Hein, les pyramides, tout. Et on va voir tout ça. Alors, on va voir du plus ancien au plus récent. D'accord Alors, là, dans un premier temps, on va aller voir une pyramide qui est tout à fait, euh, disons, euh, euh, euh, authentique, vieille ancienne, très ancienne puisqu'elle euh, elle fait partie disons euh, euh, on va dire ça de l'époque on va dire de Moïse c'était bien avant mais voilà comme ça au moins ça situe les fameux dix commandements et vous comprendrez pourquoi je vous donne également disons cette référence alors on y va les amis euh, accrochez-vous parce que euh, je vais tenter euh, bah de faire vraiment mon possible, tout simplement. Hein. Euh, voilà. Et c'est pas toujours facile de, de faire descendre des choses. Alors voilà. Donc il y a une pyramide, une première pyramide où il y a, disons, euh, quatre, euh, trois sortes de lettres. Hein, voilà qui sont inscrites à, à l'intérieur. Alors là, je vais faire un petit zoom. Hein, et puis, je vais... Parce que là, il faut quand même que vous voyez le truc. Sinon, c'est pas possible. Après, je reviendrai euh, dessus. Clac. Voilà. Je pense que là, vous pouvez voir la pyramide. Alors, tout en haut, vous avez un point. Naturellement que chaque point... Disons, dans cette pyramide, correspond, disons, à, à un monde, une expression, également, euh, à, aussi des, des, des chiffres, euh, ça se rapporte aussi, disons, à des puissances en action. Bref, là, on a une pyramide à quatre étages, on va dire. Le premier, c'est ce qu'on appelle le 10-iod, hein, et qui symbolise qui est la lumière, qui est vraiment la semence de la vie, qui est l'ADN de l'univers, cette fameuse lumière qui se retrouve en tout. Et elle descend comme ça dans les quatre mondes. Alors ça c'est une étude à part entière, hein. juste je vous montre naturellement le symbole de la pyramide hein, pour le peuple donc hébreu. Ensuite vous avez un deuxième étage. Ou à nouveau, vous voyez, cette, ce yacht, ce, ce, cette lumière descend, forme une autre lettre et se retrouve à nouveau dans une lettre et à nouveau ici également dans les deux lettres. On verra un petit peu plus loin après et ensuite donc dans les quatre lettres, en étant toujours donc il y a une espèce, disons, euh, d'irrigation de lumière. Qui se passe, on va dire, à tous les étages. Hein, vous voyez, celle-ci, elle se retrouve là, se retrouve là, se retrouve là, se retrouve là, elle se retrouve là, se retrouve de tous les côtés. C'est-à-dire que le haut, quelque part, c'est comme une goutte de rosée qui vraiment descend et nourrit absolument tous les mondes. Tous les mondes. Voilà. On est d'accord Et si on compte ce nombre de lettres, là il y en a une, là il y en a deux, là il y en a trois, là il y en a quatre, et eh bien on s'aperçoit que ça fait en tout dix lettres, dix, dix. Voilà, et pourquoi quelque part je vous ai également parlé euh, de, de Moïse et des dix commandements Hein, voilà, les, les fameux de table. Maintenant, mais on ne rentre pas vraiment là-dedans. Je vous montre simplement, disons, cette histoire de pyramide. Chaque point, vous voyez, est relié à un nombre. C'est-à-dire que si on écrit une lettre, elle est en relation avec un nombre. Voilà. Alors, euh, et euh, l'un fait l'autre. Hein? C'est pour ça qu'on peut substituer le nombre... À la lettre et hein, de façon à pouvoir comprendre beaucoup plus en avant et si vous voyez on additionne là le haut euh, c'est à dire que euh, toutes les valeurs numériques qui se trouvent qui, qui sont portées par les lettres on se retrouve avec le nombre en haut là vous voyez de l'écran en haut à droite le nombre 72 je vous avais dit que le nombre 72 était un nombre qui était à fait lumineux et complètement irrigué de lumière. Chacun prend ce qu'il peut, naturellement, à sa mesure dans ce monde. Hein, C'est euh, voilà, la lumière qui est inscrite en chacun, dans chacun d'entre nous. Voilà, nous, sommes, euh, nous sommes porteurs de lumière. Euh, on, on a une petite, euh, euh, quelque part, l'âme de lumière, d'ADN en nous, hein, divine. Et, tout. et grâce à ça, on peut naturellement, disons, euh, rebondir, vous voyez, s'éclairer, euh, reprendre de l'optimisme, ne jamais être quelque part au fond. Ouais, il y a toujours d'espoir, il y a toujours d'espoir, il y a toujours de la lumière, même si on ne la voit pas. Mmh. Alors là maintenant, j'allais voir exactement où j'en suis par rapport à mon cadrage. Euh, je vais re resserrer un tout petit peu le plan de ce côté là. Alors attendez voir, hein. vous savez moi, c'est toujours une grande rigolade avec moi. Euh, voilà, j'espère que vous voyez bien là. Donc euh, comment s'organise tout ça? C'est d'une grande complexité, c'est d'une grande lumière. Hein. Ça rend joyeux hein, d'étudier tout ça. Je vous garantis, ça rend très joyeux. Euh, C'est comme si l'âme, la tête et tout... Waouh On était tout content comme un poisson qui retourne dans l'eau. C'est quelque chose de fou Vraiment, hein Voilà. Alors, vous voyez que le point qui est ici, bon, c est, c est, c est, ça correspond au chiffre 10, hein Au nombre 10, au chiffre 10 comme vous voulez. Hein? Mais figurez-vous que ce point-là... Il se retrouve absolument dans toutes les lettres de l'alphabet hébreu, donc qui en contient 22. Je ne dis pas 25 parce que les 5, je les laisse de côté, c'est juste une, une émanation supplémentaire hein, de 5 lettres hein, et finale. Donc, euh, euh, voilà, mais, mais on va, je ne peux pas aller plus loin. Ensuite, quand on fait ici un vav, ça c'est un vav, on prend un point et on le tire, mais c'est le point qui est tiré, qui fait un vave, vous voyez Et donc, c'est ni plus ni moins qu'un trait. Là, dans le chiffre 5, pour l'écrire en lettres, eh bien, à nouveau, regardez, je l'ai mis ici en zoom, hein? euh, eh bien, ça fait un trait, comme je vous l'ai dit, un trait, c'est un 6, plus un autre trait, c'est un 6, plus... Le fameux point d'ici, pour former la lettre, eh bien, ça fait un 10, 6 plus 6 plus 10, et eh bien, on voit que ça fait un 22. Et là, on s'aperçoit qu'en définitive, on parle vraiment de toutes les lettres qui ont participé, qui sont à la base de la création. Alors, naturellement, je vous dis ça comme ça, en disant, est-ce qu'une lettre peut créer la... Il y a l'énergie de la lettre, hein. il y a la lumière de la lettre, hein. il y a la capacité de la lettre, hein. il y a le fonctionnement de la lettre, hein. voilà, qui se mélange et qui peut nourrir une autre, et revenir et donner de la force, etc. Exactement, disons, comme à l'heure actuelle, on essaye de découvrir ce corps humain qui échappe complètement à notre science tellement, mais tellement qu'il laisse Incroyable, il est tout à fait incroyable. Mais ce corps, c'est une émanation de la lumière. Vous voyez bien, un... alors c'est un peu disons, on, on a un bout d'ADN. Vous voyez de toute cette lumière, c'est quelque chose de fantastique. Alors là, maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Là, voilà, sur le côté, et puis on repart donc de cette fameuse lettre, voilà, qu'on a décomposée, qui est 10. Ici, ça c'est la lettre, figurez-vous, du bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Voilà. Et le premier signe du zodiaque, c'est celui qui a tout... Dans lui Pour pouvoir, disons, attaquer la vie, son projet, se mouvoir, etc., etc., c'est marqué dans sa lettre. Regardez voir. 6 plus 6 plus 10 égale 22. Je signe, je réitère. Vous voyez un petit peu comme ça euh, à chaque fois, euh, on, on, ce sont des messages à travers, c'est ce que nous on peut comprendre de toutes les façons, parce qu'on en est là de toutes les façons, alors on comprend avec ce qu'on peut, hein, bien sûr, donc c'est notre façon à nous de comprendre, hein, tous ces messages, bien, alors le point, que je vous ai dit, disons, c'est une, une pointe lumière ADN, hein, disons, qui est dans chacun d'entre nous. Je vous dis, mais oui, on a cette, vraiment cette capacité à toujours, toujours pouvoir euh, euh, faire jaillir de nous la lumière. J'ai une petite fille, elle est née sous le signe de la Vierge. Elle a en elle cette nature où elle trouve toujours une solution pour que, quand elle est bloquée, en bas et si on faisait comme ça, ça peut marcher. Vous voyez Donc, euh, à tous les âges, dans tous, parce qu'elle est petite encore, donc à tous les âges et à tous les niveaux, euh, cette petite larme, on va dire, de lumière hein, existe de façon à pouvoir réagir. Naturellement, si euh, la personne c est, c est, c est, qui, qui, qui, qui possède cette lumière, il a un niveau exceptionnel, bah, il l'exprimera dans son niveau exceptionnel. Hein, ma petite fille, elle l'exprime dans son niveau euh, d'enfant qui, qui, qui est merveilleux quelque part. Mais c'est une nature, on a cette nature, vous avez cette nature, j'ai cette nature. Il n'y a personne qui échappe à ça parce que sinon on serait mort. Je vous dis tout de suite. Voilà. Donc, il suffit qu'à nous, disons, de pouvoir enclencher cette lumière et d'être convaincu, c'est un état, c'est un fait. Voilà, on possède en nous cette lumière. Ceux qui la possèdent pas font partie du monde des démons, et c'est très particulier parce qu'eux, ils partent ailleurs. Ils peuvent exploiter ça, mais vous savez, waouh non, l'autre monde. Alors, mais ça c'est une autre vidéo, hein, et là on n'en est pas là du tout. On retourne disons à ce petit point, et vous voyez que la Vierge, le signe de la Vierge maintenant, eh bien, le signe de la Vierge, elle porte le nombre 10, donc qui est en relation avec ce petit point, hein, parce que qu'on fasse un point ou qu'on écrive 10, c'est pareil, quelque part, vous voyez, il y a un côté féminin, masculin, disons, qui. Euh, euh, qui qui s'emboîte quelque part. Voilà. Euh, on a besoin des deux pour pouvoir comprendre ce fonctionnement. Hein? D'accord Bien. Et c'est rigolo parce qu'en définitive, la Vierge, euh, on la symbolise comment Par une petite semence. Hein? Un épi de blé, un petit grain comme ça. Et oui, vous voyez un peu d'où on sort nos symboles Hein? C'est quand même tout à fait inimaginable ça. Voilà. Donc, là, quand on repart sur l'épi des blés et la Vierge et le, chiffre, euh, le nombre 10, naturellement, ça nous fait penser à l'arbre de vie. 10, l'arbre de vie. Ça, naturellement, c'est encore quelque chose qui est tout à fait à part. Mais juste, je vais faire une petite relation avec ça. À nouveau, le fameux 10 de l'arbre de vie qui est ici. Là, alors je vais faire un petit plan dessus, parce que peut-être vous ne le connaissez pas, mais après vous pouvez taper, et puis regarder peut-être plus en avant. Voilà, alors vous voyez ici, voilà, c'est comme ça l'arbre de vie. Mais alors ça c'est une, voilà, c'est comme ça. Alors quand je vous parle de ma petite fille, ben elle, ça, ça représente, disons, ses euh, capacités, cet arbre de vie à elle, euh, c'est... Euh, c'est là où elle est, voilà, hein ça ne veut pas dire, disons, ça, ça représente, disons, euh, euh, l'infini, on peut pas le, il, est, il est... est, comme je vous dis, mais il faut étudier ça à part, euh, mais par rapport, disons, à un enfant, c'est ce potentiel infini qu'elle peut, disons, elle trouve un truc pour pouvoir exprimer quelque chose, une petite graine, dans ce potentiel qu'elle a reçu, voilà, hein et ben chacun quelque part, hein, à son arbre de vie et navigue et tout, mais ça veut pas dire que, disons, euh, il est à la, à, à, comment on veut dire, qu'il le possède dans l'entièreté, dans le sens euh, ouais, moi je suis complètement divin ou euh, je peux faire, disons, euh, euh, je peux m'aligner, disons, à, à, à, à au Créateur. Hein, à la lumière infinie, hein, euh, c'est pas possible. Hein. Et là, il euh, y a beaucoup de gens, donc, euh, qui, à l'heure actuelle, disons, se prennent quelque, euh, quelque part pour Dieu et essayent, disons, d'étudier à fond tout ça, parce que c'est une science également. Naturellement, c'est la science de l'âme et du cœur et tout, et vraiment le, le rapport qu'on a avec le divin. Mais, comme le divin sait qu'on est venu ici sur Terre, naturellement, pour euh, avancer, pour hein, euh, avancer, voilà, pas après pas, il nous donne des aides, hein, parce qu'on est là pour euh, s'améliorer, se parfaire, et donc c'est à travers, disons, le vécu qu'on peut naturellement faire euh, sortir euh, quelque part une idée lumineuse ou du vécu, parce que si on donne quelque chose qui n'a pas été vécu, la personne, elle ne le ressent pas, elle ne comprend pas ce qu'on veut dire, donc c'est vrai qu'on vient ici, pour vivre certaines choses de façon à pouvoir ouvrir cette cette cette lumière, hein, cette lumière, voilà, tout simplement. Alors, maintenant, un peu plus tard, euh, là, on va lâcher, on va lâcher maintenant, euh, disons, le fameux triangle, vous voyez, le fameux triangle, donc, qui appartient à une, euh, au peuple hébreu donc parce que c'est une transmission hein, c est, c est, il faut, faut, faut pas croire hein, qu'on va chercher ça on va chercher chez les hébreux hein, on va pas chercher ailleurs hein, c'est eux qui détiennent quand même le, le, le, le truc hein, et ça fait quand même 4000 ans qu'ils ont ça 3000 ans qu'ils ont ça et qui naviguent avec qui qu'ils étudient et tout dans tous les sens c'est les spécialistes de ça donc, moi, juste, je vous le présente. Vous savez parfaitement, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne m'occupe que de la lettre. Et ça suffit. Mais par contre, je peux vous ouvrir, disons, euh, l'horizon, pour, euh, pour vous montrer, disons, d'où je le tiens, comment ça se fait, et tout, simplement. Hein? Vous voyez, bien, et maintenant, on va avancer un petit peu dans le temps, et on va aller trouver notre ami. Pythagore, hein, notre ami Pythagore, oh, là, là, là, là, là. qu'est-ce qui nous a cassé les pieds sous la lécole hein, Pythagore. Hein. Ben figurez-vous, Pythagore c'était un cabaliste, hein, complètement, et qu'il apprenait beaucoup de choses, il était, vous savez, avec des élèves, il, il, on lui a mis le feu, hein, il est mort, pouf, ils en ont eu marre et tout, euh, parce que en définitive, les gens qui étaient aux alentours, ils n'avaient pas accès à... Euh, systématique, de façon systématique, à, à, à, sa, à ses connaissances, et disons, à, ses, à son enseignement, euh, voilà, parce qu'il était sélectif, parce qu'il savait parfaitement que, disons, euh, toutes ces sciences pouvaient être utilisées à très mauvais escient. Et tous ceux euh, qui étaient hyper jaloux euh, de ne pas avoir, disons, accès à ce coffre-fort, quelque part, et eh bien à un moment donné, ils ont pété un cas, boum, ils ont mis le feu, disons, euh, il est mort comme ça, en disant, mais mon Dieu, pourvu que je ne me réincarne jamais, vous voyez, un petit peu, euh, il pensait que, euh, j'espère pour lui, enfin bref, qu'il n'ait plus, disons, à revenir ici-bas, pour à nouveau corriger quelque chose, parce qu'on n'est là que pour corriger quelque chose, être plus beau, hein, c'est tout, voilà, donc il faut faire attention à tout ça, hein? et, et voilà. Et donc, là, maintenant, on va aller voir notre ami Pythagore, j'ai marqué, disons, par rapport à nous, nos repères, disons, dans le calendrier civil, euh, qui c'est qui marque le calendrier civil C'est la naissance de Jésus-Christ. Bah, euh, on sait que c'est plus ou moins, etc., etc. Donc, on va parler du calendrier civil, le fameux boum. Hein? Voilà. 500, donc, avant Jésus-Christ. Voilà, nous, on fonctionne... Disons par rapport à ça. C'était euh, si fixé comme ça, que ce soit plus ou moins, on s'en fiche, de toutes les façons, c'est fixé comme ça. Je dis ça, je dis ça parce que euh, je, je sais parfaitement qu'après, je peux avoir des retours, quelque part. C'est pour ça que j'anticipe en disant mais non, euh, il est né 4, 4 ans avant ou 2 ans après, etc. etc. on n'en est pas là, on n'en est pas là. Déjà, vous vous rendez compte, on sait que c'est cinq siècles avant, à peu près, par rapport à nous. Mais ça suffit, ça suffit, hein? pour ce qu'on étudie, ça suffit, faut pas, voilà. Hein? Euh, alors, là, on en est, disons, avec le fameux, théor... euh, euh, la fameuse euh, pyramide de Pythagore, où lui, il disait 1.1, 2.2, 3.3, 3 4, vous voyez, c'est la matière, hein? Et dans 4, si on fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, et on s'aperçoit que non seulement ben c'est des chiffres, mais en plus de ça, ça révèle, disons, le nombre 10. Et on retourne à nouveau, vous voyez, avec cet enseignement qu'il a reçu. Parce que c'est quand on étudie un petit peu, on sait que Pythagore c'est un cabaliste et qu'il était avec, euh, avec des cabalistes et qu'il a étudié avec des cabalistes. Voilà. Avant, il y avait vraiment une, une, une communication, euh, il y avait une, oui, une capacité, disons, de, de communiquer, de s'asseoir à la même table pour pouvoir étudier. Euh, maintenant, ça se tire un peu dans tous les pas, si tu n'es si pas là et tout, boum, boum, boum, euh, moi je suis le mieux et tout. Non, non, non, non, non, non. Euh, chacun détient quelque chose et c'est en communiquant qu'on arrive disons à avancer et ça les enfants c'est pour tout le monde et moi y compris naturellement parce que c'est dur ça c'est une chose qui est pas facile hein quand on est sur un truc qu'ils sur dit non mais c'est pas vrai c'est moi qui... mais, mais ça ça m'a construit et puis on dit la la la la la la là Là, il faut que tu reviennes là dessus parce que regarde il y a une nouvelle donne Bah, ben, vous croyez que vous êtes content parce que vous en avez bavé quand même pendant quelque temps pour apprendre un truc. Puis on dit là, là, là, là, là c'est pas ça. Alors, eh ben, eh ben, si c'est pas ça, et puis qu'il faut avancer revoir les choses autrement, ben, il faut avoir, disons, euh, l'envie, hein, et puis le courage hein, de le faire, parce que c'est pas facile. <rire> c'est un peu un régime sec. Donc voilà. Alors là, maintenant, on va repartir à ce Pythagore et tout. Et lui donc il trouve, il donne les 10 chiffres, le fameux 10 la lumière qui sort du 4, voilà et effectivement il, avec ses mots, avec sa science, un génie quelque part Pythagore c'est la vérité quand même, hein. et bien il dit non, la matière elle s'élève elle s'élève c'est une, elle là tout d'un coup ça devient de la géométrie sacrée, c'est à dire, waouh ça part dans tous les sens et tout, et c'est rattrapé, comme ci, comme ça, et on s'aperçoit qu'en définitive, les nombres, c'est une forme de langage, le un, langage fabuleux, où on peut trouver des tas de choses, voilà, donc euh, le nombre, c'est une forme de matière, de matière, de vraiment où on t'a servi, et tout d'un coup, le langage, disons, t'élève au-dessus de cette matière. L'homme, cette capacité de communiquer, c'est merveilleux. Et ça, c'est le message euh, donc, de Pythagore. C'est merveilleux. Alors là, maintenant, il euh, ah, faut absolument que je vous dise quelque chose, parce que dans une autre vidéo, une vidéo, je vous avais dit... Euh, quand je ne connaissais pas. Je vous dis franchement, à mon avis, je ne connais absolument pas de personne, disons, qui, qui ait proposé un travail euh, sérieux euh, sur la Kabbale, ou même, euh, je veux dire, j'ai pu puiser euh, des enseignements. Alors là, euh, je rectifie, parce que, euh, vous voyez, ça je l'ai pris dans son livre et là je vais carrément disons euh, vous le montrer, j'en ai d'autres. Hein. Alors cette personne, donc, je l'ai eu au téléphone et donc cette personne m'a donné l'autorisation euh, de le nommer. Hein. Mais ce n'est pas tous hein, qui veulent ça, il ne faut pas croire, hein. ce n'est pas tous. Alors ce cabaliste il s'appelle euh, Georges Lailly. Hein. Voilà, dit Viria également, voilà, alors lui il a quand même des, vraiment c'est, on peut trouver vraiment des, vraiment beaucoup d'enseignements de, hein, chez lui, hein. c'est vraiment quelqu'un de bien, hein. enfin, je vous dis ça parce que euh, je pas la salle, il y en a, a d'autres, moi j'en ai, ai pas connu, donc là je vous en donne un autre, mais partout, je... mais concernant, attention, je vais vous dire une chose, Là, on est quand même dans le domaine, lui déjà, il va plus loin, il, il utilise un petit peu les textes sacrés, et, oui, il utilise les textes sacrés, et, et. moi, j, je n'utilise que les lettres dans le tarot, donc c'est un domaine qui est hyper profane, hein, quelque part, donc je ne peux pas, il euh, ne faut pas mélanger ça avec l'étude, hein. c'est simplement, on apprend les lettres, on joue aux billes, vous voyez, hein. c'est vraiment amusant, et ça nous ouvre, naturellement, euh, l'esprit. Donc, dans ce domaine-là, de tout ce qui touche, disons, l'ésotérisme, les cartes de tarot, les choses comme ça, et tout, là, je peux vous affirmer que j'ai eu chimiste, alchimiste, tous ces trucs-là. Je n'ai jamais, jamais trouvé, jusqu'à présent, j'ai jamais trouvé quelqu'un de sérieux. C'est n'importe quoi. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et là, c'est pour ça que j'ouvrais une petite parenthèse par rapport à, à, à cet homme, euh, cet auteur kabbaliste euh, et tout, qui, qui est vraiment lui, euh, qui fait un travail très, très sérieux. Surtout pour la médecine, hein, si vous avez envie d'apprendre à respirer et tout, c'est un poumon aussi. Hein. Voilà, hein, la vie, c'est un poumon. Alors, donc, on est parti, donc... Euh, J'ai dit mon petit mot concernant, disons, l'arbre de vie et de Monsieur Georges Laïe Et maintenant, on va repartir naturellement sur cette euh, fameuse pyramide. Alors, avec, euh, je disais en départ, avec l'histoire Benalla, euh, oui, franc-maçon, apprenti, machin, et tout, euh, tout ce que vous voulez. Euh, donc tout d'un coup euh, franc maçonnerie euh, sorcellerie etc etc alors euh, euh, vous avez raison et vous avez eu tort je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi imaginez-vous maintenant euh, le, votre banquier à vous le, le gars qui est au guichet il connaît rien du tout il fait son petit truc hein, tout simplement il est au guichet et puis, euh, ma foi, il a un contact avec ses clients, et puis à un moment donné, on lui dit, vous avez euh, le droit, disons, de naviguer juste à telle somme, disons, par rapport à vos clients. Après, au-delà, boum, c'est fermé, vous devez envoyer le dossier, et, vous, et ensuite, ensuite, et ainsi de suite. Vous voyez, mais disons, il y a une espèce de base, on va dire, de première couche, hein tout simplement, ce sont des gens, disons, qui ont votre banquier. Donc, lui, il fait son job, il vient à 8h du matin, il a les mêmes soucis que vous, etc. etc. Et voilà. Alors, euh, je, là, c'est une comparaison. Je vous dis pas que votre banquier, il est franc-maçon, pas du tout, du tout, du tout. Je vous montre le système. Vous n'allez pas lui taper dessus parce qu'il vous refuse un prêt. Il n'y peut rien. C'est les ordres. Vous voyez, c est, c est, il y peut rien, le mec, il n'y peut rien du tout. Hein? Voilà, donc il y a une espèce de base, tout en bas, disons, qui, bah, qui fait du boulot, hein, tout simplement. Et en haut, bah, c'est eux qui décident, et qui décident encore en haut, et qui décident encore en haut, qui décident encore en haut. Voilà, tout simplement. Ça, on dit que c'est le euh, système, disons, pyramidal. C'est-à-dire qu'en haut, vous ne connaissez jamais, vous ne connaissez jamais leur attention. Vous savez jamais ce qu'ils ont prévu. Ils ont un plan. C'est tracé, Mais par exemple pour la banque. Mais par exemple, le banquier qui est en bas, jamais il saura ce qui se passe tout en haut. On est d'accord. Bon, maintenant, euh, pour la franc-maçonnerie, maintenant, j'ai marqué ici. C'est exactement pareil. Vous avez toute une masse populaire, on va dire en bas, franc-maçonne. Et là, j'ai marqué beaucoup de choses de façon à ce que je n'égare pas. Vous voyez la base Hein, qui n'a aucune idée de ce qui se passe en haut, comme je vous l'ai dit. Je vous avais mis en premier la métaphore du banquier qui, lui, il décèdera, il, il, il suit un truc, c'est tout. Alors, évidemment, ces francs-maçons adhèrent à une idéologie. Alors, ils y vont, ils se disent, ouais, on va construire un monde meilleur et tout, on est fraternel, on est ensemble, etc. Mais c'est une idéologie, hein, donc ça fait du monde et tout, etc. etc. C'est du, du petit peuple. Je ne veux pas insulter cette base. Mais j'essaye de vous faire comprendre à vous, euh, à tout le monde, disons ce que c'est que cette base, et que cette base, quelque part, se trouve dans n'importe quelle hiérarchie. La, la hiérarchie de banque, hein, la hiérarchie, disons, dans une entreprise, la hiérarchie de n'importe quoi. Dès qu'il y a un système pyramidal, c'est comme ça que ça se passe. Et les premiers sacrifiés ou les premiers quelque part eh ben c'est la base on est d'accord donc eux quelque part ils adhèrent à une idéologie mais ils ne absolument pas du tout ce qui est décidé ou comment euh, et, et ça va ou ils en savent rien du tout donc eux, euh, ils sont contents ils disent ouais wow, on participe à un nouveau monde et tout et ouais alors on utilise disons quelque part on utilise hein, euh, s'ils sont conscients disons du système hop très rapidement ils veulent monter des galons etc., etc et alors euh, là c'est pou, pou. Voilà, ça c'est autre chose. Hein? D'accord Pareil, pareil en politique. Hein? C'est la même chose. Hein? Vous avez les couleurs d'affiches, vous en avez 10 000. Et puis au fur et à mesure, il y en avait un dans les couleurs d'affiches qui dit Attends, ah, tata, ta, moi j'ai collé. Non, mais moi je colle des affiches pour connaître un tel et puis monter et celui-là. C'est le système hein, qui veut ça. Vous voyez Bien, alors eux, société meilleure et tout. Et là maintenant, je vais marquer euh, euh, liberté, égalité fraternité. Savoir que la franc-maçonnerie, quelque part, oh c'est pas vieux. Hein. Alors je vous ai résumé ça, euh, ça date de Napoléon. Sachant que Napoléon, naturellement, il baignait déjà dedans avec, euh, ses, avec sa famille ou les oncles, ou je sais pas quoi, enfin disons la génération d'avant. Mais c'est par rapport à la Révolution, hein, donc il y a eu un truc. On s'en fout de la date, c'est à peu près ça de toutes les façons, à, à l'époque de, de Napoléon, avant Napoléon, puisque lui, il a été quelque part initié. Naturellement, tout le monde vanier ça en bloc, hein, je vous dis tout de suite. Mais le code civil, hein, et pourquoi vous dites tout d'un coup, liberté, égalité, fraternité ben C'est ce qui se dit aussi dans les loges, le franc maçonniques. Hein, voilà, et le code civil et tout, etc. Eh et bien, oui, quelque part... Euh, on est imprégné de ça, et c'est vrai que dans les sphères politiques, mes amis, eh euh, l'histoire eh a continué, et je vous laisse, disons, à votre façon, euh, investiguer ou non, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça, euh, sur, sur cette histoire. Voilà. Alors, on est d'accord Alors, est, là, je, re, je remarque quelque chose. Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait ben, il est allé, la première des premières choses qu'il a faites, wow « Ouah En Égypte, en Égypte, en Égypte !» Le mec complètement fasciné hein, par toutes ces sciences secrètes. Ben, le fameux euh, Hitler, là-bas, il a fait la même chose, il était complètement fasciné par toutes ces sciences ésotériques. Pareil, hein, il voulait absolument, disons, prendre un maximum, disons, d'infos, et c'est pour ça que la cabale, elle a été fermée pendant autant de temps, elle a été autant protégée, euh, de façon à ce que ces espèces de démons, quelque part, hein, ils prennent pas, ils prennent pas plus d'infos, parce que sinon c'est une cata, hein, c'est une cata. Alors oui, c'est vrai, ils connaissent plein de choses, et c'est pour ça qu'ils essayent de mélanger les trucs. Voilà, et de mettre une pyramide, vous voyez, sur une pyramide, c'est-à-dire il y a un effet de camouflage, de se mettre en avant. Je pose mon symbole devant le tien. C'est-à-dire que quand vous voyez une pyramide de, ce, de, ce, de cet effet-là, vous avez vraiment une impulsion. Tout le monde a une impulsion, parce que c'est pas possible. Ils sont, on s'aperçoit qu'en définitive, bon, ben, ça c'est la masse qui peut éventuellement sacrifier même aux nazis, sachant que tout en haut c'était quand même euh, des francs-maçons nazis aussi, il faut le savoir. Oui, bon, il y en a eu de tous les côtés, hein, de toutes les façons. Hein. Ah, ils ont fait leurs petits trucs et tout, etc. etc. boum. Et puis voilà, eux, ils fonctionnaient par quoi Alors, euh, tout ce qui pouvait donner du pouvoir et tout ce qui pouvait rapporter de l'argent. C'est simple. Et donc, plus on monte, plus on sait. Mais de toutes les façons, ici, si vous ne faites pas partie de l'élite, vous ne connaissez pas les plans. Vous arrivez à les connaître quand c'est découvert, hein. ni plus ni moins. C quand c'est évident. Voilà, quand c'est évident. Hein, quand il y a des trucs horribles, là, comme on voit en ce moment, hein? mais c'est une poignée, c'est une poignée, devant une majorité de milliards de lumières, vous vous rendez compte un peu, le bouleversement qu'on peut faire, si on croit en notre lumière, mais c'est magique, c'est magnifique, hein? on retourne, hein? c'est magnifique, voilà, alors, Là, dans des vidéos, je pense que je vous ai toujours dit euh, euh, l'Égypte, ça faisait partie euh, euh, du le côté euh, pharaonique, destruction, euh, l'idéologie, hein, l'idéologie pharaonique et tout. Voilà. Et ben c'est ce qu'ils ont repris ici en mettant, disons, sur le billet d'un euro, euh, pas un euro, qu'est-ce que je dis d'un dollar aux états unis hein vous, vous connaissez tous l'histoire par rapport à l'œil là-dessus hein ben, ils eux euh, très clairement euh, qui ils sont et ce qu'ils veulent et qui est tout pouvoir alors euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous là-dedans mais c'est que quand ils ont fait quand ils ont mis ce fameux billet c'est qu'ils étaient bien là-dedans 18e siècle. 18e siècle. Vous voyez, nous sommes en 2018. Quand je vous disais, là maintenant c'est tout boomerang. Il va y avoir un déballage terrible. Et c'est pour ça que quelque part j'anticipe avec euh, toutes ces, ces vidéos, disons, qui concernent, disons, les, les symboles, de façon à ce que euh, vous ayez au moins une petite vidéo pour dire ah oh, non mais ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et après. À vous d'aller plus loin et de vous renseigner. C'est juste une info. Hein? D'accord Ce sont juste des infos. Donc, cette fameuse pyramide, eh bien, figurez-vous, c'est ce qu'on appelle l'Égypte. L'idéologie de l'Égypte. C'est vraiment, disons, l'idéologie, disons, c'est Las Vegas. Hein? Si je marquais jackpot, Las Vegas et tout. C'est une façon, au moins, disons, de s'implanter dans le monde. Alors, quand on revient à Moïse, est-ce que vous vous souvenez des fameux serpents là Comme ça, et poum Qui vous les et tout, et ils trouvent le remède. Enfin, il y a des tas de choses autour du serpent. Le fameux serpent. Ben oui, le serpent, lui, de tous les côtés, ce qu'il essaye de faire, disons, c'est de se mettre, de, vraiment de se lever, de se mettre dans, dans, dans, dans, dans, dans le nid de quelqu'un d'autre, ou de choper son truc. C'est une question, disons, un petit peu, c'est un système de, on va dire, de sorcellerie également. Hein c'est-à-dire, on prend ton, ta vitalité, voilà, on fait pourrir le symbole authentique, ou ceux qui sont dessus, derrière, et on fait quelque part pourrir les symboles, disons, qui sont porteurs de lumière. Et je vais vous faire d'autres vidéos où vous allez tomber par terre par rapport au symboles. J'ai commencé par celle-ci simplement, mais il y en aura d'autres, hein, parce qu'il faut absolument que j'y fasse. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Alors regardez, qu'est-ce qu'on disait que l'Egypte le, le, c'était le pays où il y avait le plus de sorciers. Mais quand je dis de sorciers, c'est des sorciers qui étaient mais vraiment, euh, euh, ils avaient un pouvoir mais vraiment tout à fait immense à tel point qu'ils pouvaient euh, se mesurer à Moïse tellement qu'ils avaient le pouvoir, disons, euh, d'être dans le côté noir, mais d'avoir justement cette puissance. Vous savez, vous avez toujours l'histoire du bon et du gentil, alors quand vous avez un 50 kg contre un 50 kg et puis après vous avez une masse contre une masse, et puis après vous avez Superman contre, disons, le super noir, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et bien là, c'était la même chose à ce, à ce, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est des gens qui, ont, qui connaissent des choses qui sont vraiment euh, nauséabonds, hein, quelque part, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est utiliser le bas afin de nourrir le haut. Alors que dans les autres, euh, on passera aussi à celui-ci, que dans les autres euh, idéologies, enfin c'est-à-dire amour, c'est carrément de la lumière et de l'amour. Mais ici, pas du tout. C'est carrément, toi, le bas, tu vas nourrir le haut. Vous voyez le haut, alors qu'ailleurs c'est partout tes lumières, partout tes amours à toi de faire sortir disons, euh, le déclic lumineux, divin qui est en toi alors euh, là j'ai naturellement on est en France dans un pays donc qui est chrétien et j'ai terminé donc là dessus mes amis pour euh, vous montrer ça donc ben oui, il y a aussi la pyramide que l'on trouve euh, dans les églises où il y a un cœur, où on a, enfin bref, quelque part de toutes les façons, euh, c'est en relation avec euh, l'amour, hein, tout simplement, l'amour euh, du divin, l'amour euh, qu'on en soit, C'est c'est pas séparé. Vous avez vu cette pyramide qui était disons euh, originelle quelque part la lumière, elle, trouve, elle est absolument partout et partout, elle peut, partout, on, on peut trouver, disons, on peut se raccrocher à quelque chose de lumineux. Et bien, quelque part aussi, ce, ce, ce cœur, ou ce, je ne sais pas quoi, disons, euh, ben, oui, c'est la même chose, je donne de l'amour et tout. Mais alors après, disons, c'est toujours la même chose. Dans, il y a l'amour, l'amour peut déséquilibrer, disons... Euh, euh, tout un, tout un pays, c'est-à-dire faire confiance, disons, jusqu'au bout, qui, qui, où, où nous sommes, nous, pour, pour voir, euh, disons, si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous voyez, donc quelque part, il faut également se construire à l'intérieur, parce que c'est tout à fait magnifique d'être aimant, et il faut vraiment donner euh, cette nature, libérer cette nature aimante, mais également éclairer, éclairé, éclairé hein bien sûr, on ne on, on donne pas, on ne donne pas, disons, des choses à des gens qui risquent, euh, ou, ou faire des choses qui risquent de, de nous blesser, de nous faire mal, même de détruire notre vie, donc il y a aussi derrière à développer, disons, quelque part une construction, voilà et c'est pour ça qu'on reprend ici non plus cette base d'ordre, ou vraiment c'est tout bloqué, mais justement d'utiliser cette construction intérieure pour voir si tout est en équilibre et de façon à pouvoir exprimer un maximum de lumière et d'amour. Mais voilà, il faut être équilibré et c'est le symbole de la pyramide. Donc... Oh là là, mes amis, j'espère que j'ai réussi un petit peu cette démonstration entre, disons, euh, les pyramides et puis euh, tout ce truc-là qui arrive avec euh, euh, les fameux francs-maçons et tout. Alors maintenant, après, ça va être du délire. Hein? Les gens, ils disent, moi, je connais des francs-maçons, euh, coiffeuses euh, ou je ne sais pas quoi, RSA, ou euh, chanteur, enfin ce que vous voulez, mais attention, euh, normal quoi, des gens euh, sympas, qui sont vraiment dans le truc, euh, euh, je construis mon pays, c'est la fraternité, j'y crois, mais ils ne se rendent pas compte qu'en définitive, à un moment donné, ici c'est bouché, qu'il y a une utilisation du haut, hein, euh, voilà, et on l'utilise comme ci, si, comme ça, etc. Ils ne se rendent pas compte. Hein. Et ils pourraient être même euh, quelque part euh, mauvais, euh, dans le sens où euh, on, on agresse leur idéologie, vous voyez, de euh, toute façon, partout où on est, il faut qu'on ouvre les yeux, tout simplement. Euh, on est tous dans des pagailles, des fois, comme ça, comme ça, comme ça, ben c'est la même chose, il faut qu'à un moment donné, on puisse ouvrir les yeux. C'est tout, c'est pas grave, hein. on ouvre les yeux à un moment donné, bah ça nous a construit, on rebondit, etc., etc. Voilà, il n'y a rien de grave, hein, il n'y a rien de grave du tout, on avance, on avance, tout simplement, voilà. Alors, euh, bah, j'en ai terminé avec, waouh, wow, cette vidéo de fou, là, avec les pyramides, hein? voilà. Une ah, les pyramide, c'est pyramide, triangle, c'est triangle, on a tout vu par rapport à ça. Enfin, pas tout vu, mais enfin, on a balayé un petit peu le symbole, comme ça. Hein? Et comment on utilise un symbole pour faire cache-cache Mais là, c'est au fur et à mesure que nous allons avancer dans les symboles, dévoilement des symboles, ce genre de symboles, où vous allez commencer, disons, à ouvrir les yeux. Un, une vidéo, ça suffit pas. Deux, ah peut-être... 3, ouah, et puis des fois 4, bah ça va commencer à faire réfléchir, vous voyez, parce que c'est un petit peu trop à un moment donné. On va avancer ensemble. Hein. Bien, bah écoutez, mes amis, vous étiez avec Yoshka, voilà, sur euh, la chaîne Tarot des de Soleil. Alors, euh, bah je vous fais un grand coucou, et puis euh, laissez des commentaires. Moi, c'est je m'en sers, disons, pour faire euh, les vidéos. Ou alors, naturellement, juste un message, disons, euh, sur, euh, euh, sur mon site également, hein, www des 5 soleilcom Voilà. Eh bien, au revoir, je vous like les amis, hein, et à très bientôt pour une autre vidéo.